bonjour et bienvenue chez Etika Mondo nous sommes ravis de vous donner cet aperçu de l'écolieu que nous sommes en train de préparer pour les stages immersion nature et écolieu. cette petite vidéo pour vous rappeler que dans quelques jours nous allons changer de mois et donc changer de prix en fait on fait le même principe que les événements avec les early birds plus vous réservez à l'avance et plus les prix sont bas parce que nous en tant qu'organisateur c'est beaucoup plus facile à gérer donc on vous renvoie l'appareil donc voilà Pensez à vous inscrire avant la fin du mois et sachez que si vous venez à deux adultes, on vous fait une réduction de 5% et à partir de trois adultes, on vous fait une réduction de 10%. Notre but, c'est de démocratiser l'écologie et on espère pouvoir rendre nos stages accessibles à un maximum de participation. Donc, on vous dit à très bientôt.